Bonne année, bonne santé, le Christ est ressuscité. Vous êtes en Terre Sainte pour deux minutes et c'est encore Pâques. Samedi 18 avril, samedi saint dans le calendrier julien orthodoxe, s'est déroulé dans la basilique de l'Anastasis, la résurrection, la fête du feu sacré. Elle est plus populaire que la messe du Saint-Jour de Pâques. Elle rassemble chaque année des milliers de pèlerins orthodoxes. En raison de la pandémie, en cette année 2020, elle s'est déroulée porte close. Nous allons vous montrer en quelques secondes la différence entre une année normale et cette année, le choc des images. Quand ces cloches ont retenti dans la vieille ville de Jérusalem, les familles ont commencé à se présenter sur le pas de leurs portes. Ce Saint Feu est si important dans la tradition orthodoxe qu'il part du Saint-Sépulcre rejoindre toutes les paroisses de Palestine et d'Israël. Et dans chacune d'entre elles, étaient organisés des points de distribution. Mais il traverse aussi les frontières, celle de Jordanie d'où il part vers la Syrie ou le Liban. Il prend aussi l'avion. Cette année, Dix vols étaient affrétés pour que le feu rejoigne à temps les vigiles pascales en Ukraine, Russie, Grèce, Géorgie, Moldavie, Roumanie, Pologne, Biélorussie, comme aussi Chypre ou le Kazakhstan. Clôturons le chapitre de Pâques sur une touche d'humour et cette image qui vient d'Italie. Enfin une bonne nouvelle, on compte depuis Pâques un mort de moins à Jérusalem. Sans transition. Lundi 20 avril, au coucher du soleil, et mardi toute la journée, les Juifs en Israël commémoreront Yom HaTzikaron, le souvenir de la Shoah. À défaut de pouvoir se rassembler, des commémorations en ligne sont prévues. À la fin de la semaine, ce sera au tour de, des musulmans de fêter le début du ramadan. Vous voulez rester en lien avec la Terre Sainte Plusieurs solutions s'offrent à vous. Suivez-nous sur notre page Facebook. Mais surtout, abonnez-vous à notre magazine papier. Vous pouvez nous rejoindre et vous enraciner ainsi dans la terre que Jésus a choisie en vous abonnant. terre Merci, bonne semaine et restez bien à la maison.